En fait, on a publié mais en 2020, fin 2020, dans « Schizophrénie à bulletin » avec l'équipe de santé publique Guillaume Font-Laurent Boyer de Marseille, un travail sur Covid et notamment schizophrénie. En fait, ce qu'on constate dans le système de santé français, c'est que l'accès à la réanimation, alors, c'est à partir de l'analyse des données du PMSI, c'était donc sur la période, la période initiale de, de, du Covid 1er et 2e vague. En fait, en analysant ces données de PMSI qui concernent l'hospitalisation, on mettait en évidence que les patients qui sont identifiés comme souffrant de schizophrénie dans le système de santé français, en fait, du, enfin, pour des raisons dont on peut faire l'hypothèse que c'est lié à la discrimination, et je le formule délibérément comme ça, ne sont pas traités comme les autres et en fait avaient un accès retardé à la, à la réanimation et avaient un accès et une mortalité en particulier chez les sujets souffrant de schizophrénie âgés très supérieure à la population générale. Donc en fait, il y a vraiment une question, je veux dire, dans notre système de santé, qui est loin d'être aussi inégalitaire que le système de santé oh. américain. – Alors Pierre-Michel, vraiment... Pierre Pierre Michel, tu participeras au Big Five l'année prochaine, <rire> pose ta question. – Mais non, mais, mais, oui, ma... mais... c'était simplement parce oui. qu'il y avait une, une interrogation sur… et un, un élément, c'est qu'on peut penser que de manière un peu générale, la stigmatisation est un facteur qui entraîne une altération de la modalité de soins des patients souffrant de schizophrénie, et qu'en en fait ça peut être associé à ça indépendamment de causes plus physiopathologiques ou autres.